Il y a une dame qui vient là. Elle vient chercher mon Dieu. mais y vient neuf mouchoirs là Et elle vient à la là qui vient à la caille. Elle vient à monde caille. Elle vient à vient à la caille. Qui vient à Si vous voulez délivrer, avancez devant. Ma prière pour Alboule Mouchoir. Et puis si tu as son la vie où tout change. A partir de Où est tout t'en est bien? Où est tout que tout autant mouchoir saille? Ou pas chambre qui Amen. Ou pas chambre qu'on goûte. La vie tout autant mouchoir ça au la Fais rapide parce que Je vais seulement 2 minutes Fais ça rapide yes. ah, C'est mon choix C'est mon choix Tout autant que mon choix ça, Ou pas retirer la carte Ou pas chanter la vie yes. Parce que c'est un bon Captivité qu'il faut pas yes. Acclamer Jésus parce que amen L'onction prophétique toi, dans celle-là local, Amen, localisation Localisation positif. Aïe, aïe, aïe, que bon Dieu localise au côté là. Au nom de Jésus. Tout autant mouchoir, ça ou la caille. Ou. ou pas de chambre qui chante, ou pas de chambre. Ah. Son j'aime tout que le Saint-Esprit de Dieu parle. L'icon localiser le pouillon pour deux mouns. Pour Et pourtant, dans l'omniscient, dans l'omnipotent, dans l'omniprésent, l'icon voulait. Plusieurs monds sontis là dans, mais depuis ne parler pour un monde, ni parler pour plusieurs. Yo melle camper là, a yo melle quitter là sur l'hôtel là. Mer quitter yo là. C'est mon choix ça yo, qui fait que ouais si son la vie nous pas changer. Yes. Jeune jodi a ce jour de délivrance. Amen. Ou guéri jodi a parce que c'est jour de délivrance au nom de Jésus. Jour de délivrance. Les demandes de l'enfer pas faire mot. Je ne vais pas faire ma carte à un mot. Je ne à ne vais pas au ma ne vais plus ne veut plus marcher, ma ne veut plus faire pas pas Choun, avancez. descendons à Choun, descendons bas. Venez, venez, venez. descendons bas. font-ils voler comme ça? on a les On a les On a les On On a les On a les On a les On a On a les On a les chouns. On c'est les chouns. Je dis à ces jours de livraison, pas de pied de qui a qu'un bon encore. Au nom de Jésus qui est Nazareth, la tête, de qui Nous mettons soin sous la vie. Pas de encore qui a qu'un bon en captivité. C'est pour famille au de convertir oui. oui. pour y avoir longueur pour être bon Dieu. Amen. C'est pour y avoir une pour être bon Dieu journa. Au nom de Jésus, me déclare la paix. Oh yes. Déclarer la paix. Au oh, nom de Jésus. Depuis qu'il est malade. Jeudi a fait neuf jours. Jeudi a fait neuf jours. Ah, oui. Neuf jours. Jusqu'à ton sorti avec elle. Jean Rabel. Dans la ville Jean-Rabel. Dans ah, la bouche Jean-Rabel. Oui. Souti Oui. Ah. Est-ce que vous pouvez dans Dieu tout bon? Tout bon, oui. Est-ce que vous pouvez miracle miracle fait? Hein? Oui. Eh bien, levez-moi ou activer le miracle. Oui. Levez-moi activer le miracle là. Dis-moi activez le nom de Jésus. M'activez mes le miracle là. Ah, ma, déjà, m'activez déjà. Au oh, nom de Jésus Christ. Oh, Au nom là, de là. Jésus. Frappez-vous pour madame. Si vous m'avez poussé poussé des cris de joie, poussé des cris de joie, poussé des cris de joie, poussé des cris de joie, si poussé poussé des cris de joie, on poussé des cris de joie,